Donc, mon défi est là, de garder cette proximité-là. Là, on est 30, dans quelques temps, on va être 50, hein? comment on peut garder cette proximité, ces relations-là, cette force d'équipe et, et ce côté un peu euh, très, très « friendly qu » qu'on a ici, puis de respect les uns envers les autres. Puis avec les employés, c'est la même chose. Donc, euh, le, dé, le défi, il est grand. Mais en même temps, il est bien intéressant et pas tout été... Bienvenue dans le podcast Travailler Autrement, dédié au partage d'expériences d'hommes et de femmes qui ont montré que tout était possible. Découvrez des parcours atypiques, inspirants, indispensables pour construire le monde de demain et surtout, une même aspiration, le bonheur au travail. Dans ce quatrième épisode, nous allons nous demander comment être en croissance sans perdre sa culture d'entreprise des grands défis de mon invité qui a été engagé pour s'occuper de la culture, de l'évolution de celle-ci dans un contexte de croissance. J'ai le plaisir de recevoir Manon Boisvert, chef culture et talent chez Delegatus, un cabinet d'avocats qui a comme valeur phare le droit d'être heureux. Alors, à votre avis, comment appliquer ce droit dans un cabinet d'avocats Bonjour euh, Manon, merci de me recevoir dans les beaux locaux de Délégatus. Alors je te reçois aujourd'hui parce que il euh, y a quelque chose d'assez exceptionnel ici, c'est qu'on a le droit d'être heureux. Tout à fait. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus, d'abord l'histoire de Délégatus. Toi, partie avec Pascal Pajot, qui est la présidente de Délégatus. Pascal travaillait dans les grands cabinets d'avocats, elle était avocat, et en 2005, elle se retrouvait plus. Elle se disait, voyons, c'est pas le genre de vie que je veux faire parce que je, elle voulait une famille. Puis, dans les gros cabinets, bien, les avocats sont très, très, très travaillants. Ils facturent beaucoup, beaucoup d'heures. Et, et c'est beaucoup, beaucoup axé seulement sur la vie professionnelle et moins sur la vie personnelle. Puis, parce qu'elle voulait des enfants. Elle adorait son métier d'avocate. Elle était bien. Mais elle se disait, Mais je peux pas pratiquer dans ce contexte-là. Donc, elle s'est vraiment demandé si elle laissait son métier d'avocate parce qu'elle voyait pas d'autres, d'autres opportunités, d'autres façons de pratiquer son métier. Et et c'est là qu'elle s'est dit ben « Pourquoi je ne je garderai pas le même métier, mais je le ferai pas différemment ?» Elle a décidé de partir toute seule chez elle, d'aller solliciter des clients, de demander aux clients « Qu'est-ce que vous voulez de vos avocats que ça travaille bien ?» Puis Elle a chercher vraiment les besoins des clients, puis elle a décidé de se partir toute seule en affaires puis de faire les horaires qu'elle voulait, le nombre d'heures qu'elle voulait, puis de pouvoir consacrer sa vie aussi à sa vie de maman. Parce que le monde, de, de, de, à ce moment-là, en 2005, c'était encore un peu comme ça. C'était beaucoup un monde d'hommes et les hommes, les avocats avaient des enfants, mais il y avait beaucoup la femme à la maison qui s'occupait des enfants et le premier métier, le premier salaire était le salaire de, de l'homme qui était. Donc, c'était pas grave, s'il si faisait qu'à travailler jour et nuit, la femme était à la maison avec les enfants. Donc, c'est pas ça qu'elle voulait. Alors, elle s'est partie en affaires, pas elle a décidé de, de fonctionner comme ça. Et là, elle a était tellement bien. Puis, les gens euh, sont allés la voir, disent je peux-tu partir avec toi? » Donc c'est comme ça qu'elle a parti sa firme d'avocat, avec un modèle bien particulier. Premièrement, elle a donné nom de délégatus. À ce moment-là, c'était souvent les noms de famille des avocats, comme Boisvert et Associés, etc. Donc elle a donné nom de délégatus, alors les gens la regardent drôlement. Et comme... pourquoi délégatus? Ben, délégatus, pour tout le volet en latin, c'est « délégué ». Donc, souvent, le client va déléguer à hein, tous les pouvoirs, à l'avocat, ses besoins, puis il se donne entièrement pour que l'avocat puisse régler ses choses. Donc, donc elle a appelé ça déléguatus. Et le modèle qu'elle a pris, c'est que les gens, ils étaient entrepreneurs. Donc l'avocat qui se joignait à elle, restait entrepreneur, mais il travaillait sur la bannière de délégatus. Donc il gardait toute sa marge de manœuvre pour pouvoir pratiquer son droit comme il le veut. Mais il n'était pas seul dans son sous-sol ou dans sa maison, il se, se joignait à, à, avec des gens. Alors, maintenant, on est rendu avec 33 avocats, tous des entrepreneurs, des hommes, des femmes, des gens qui pratiquent de façon très différente. Et là maintenant, on dit qu'on est un collectif. Donc, on a des valeurs communes, on a des façons de travailler communes, on se partage, on est vraiment rendu comme une genre de communauté de pratique pour se partager les meilleures pratiques ensemble. Peut-être encore plus fort pour pour être… parce que la performance est drôlement importante aussi. Il hein? faut pas avoir une performance qui est moins bonne que les autres avocats. Mais ce qu'on a de différent c'est que ce droit d'être heureux-là est là. Puis on pratique le droit, mais en étant… La définition du droit d'être heureux est différente d'un avocat, là. mais il peut se respecter là-dedans. Donc, l'équilibre de réussir sa vie et dans sa vie est là et pouvoir réussir à faire ses passions. Puis, en même temps, sa passion du travail, mais sa passion personnelle, c'est présent aussi. Ce qui n'est pas encore nécessairement possible dans les grands bureaux d'avocats en ce moment. Encore en 2019, mais ça commence à changer un petit peu. Quand tu parles du droit d'être heureux, c'est vraiment le droit de pouvoir allier plusieurs de mes passions et de mes convictions. Exactement. C'est ce droit-là de ne pas être pris à que travailler toute ma vie, puis d'être pris à facturer, facturer, facturer et faire que des heures. Pour avoir d'autres vies que le travail. Si c'est ça que je veux, c'est parfait. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais ce droit d'être heureux là, pour les gens qui sont avec nous, c'est autre chose. C'est le droit à l'équilibre, c'est le, le droit à une flexibilité, c'est le droit d'être chez moi puis de répondre à mon client de la maison. Puis je suis dans de de ma piscine, mais il ne sait pas le client. Puis je donne des aussi bons services et j'y réponds très rapidement parce que le client il est en direct sur l'avocat. Il ne passe pas à travers différentes étapes. Il appelle l'avocat, il l'appelle directement. Donc c'est tout ce droit là là quand on parle du droit d'être heureux. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à venir ici et travailler? Bien, moi, j'ai été euh, quand même dans une institution financière pendant 32 ans. J'ai grandi, et ma carrière s'est construite à travers cette institution financière-là, en, en travaillant dans les ressources humaines, au niveau de la formation. J'ai été très heureuse, c'était un beau métier pour moi, puis je me suis vraiment épanouie, j'ai grandi, j'ai eu une belle carrière. Et à un moment donné, je me retrouvais pas euh, dans les différents défis qu'on qu me demandait, donc j'ai quitté... Euh... Là, deux ans et demi, puis pour euh, repenser à ma vie, qu'est-ce que je voulais. Puis à l'âge où je suis rendue, je me disais, ben, j'ai le goût, je veux travailler encore, parce que je trouve jeune pour être travaillée, et je carbure, j'aime le travail, je suis travaillante, puis j'aime ça, euh, travailler. Puis en même temps, j'avais le goût de dire, ben, j'ai le goût d'être bien, d'être heureuse dans une entreprise, puis avoir une marge de manœuvre, avoir de l'impact, faire grandir une entreprise aussi. Et quand euh, j'ai été approchée pour venir travailler avec Pascal, ben, j'ai aimé son projet. J'ai aimé son projet, j'ai aimé ses valeurs, j'ai aimé la personne qu'elle était. Quand je lui ai parlé, j'ai fait « wow, quelle belle authenticité, elle était naturelle, elle était ». Il y avait pas de game, c'était Pascal, ce que je voyais là, J'avais c'était la vraie personne, il y avait pas l'ego. Euh, je me disais « wow, je rencontre la présidente », tout ça, mais c'est un petit bout de femme qui est rentré dans la pièce, L'ego elle l'a elle, elle, elle laissé, elle n'est pas là, et, et puis c'est les valeurs qu'elle avait avec des légatus, des valeurs de... De, de personnes, d'équipes et euh, d'humains. C'était très, très présent dans tout ce qu'elle disait, qu'elle dégage. Donc, moi, ça me rejoint beaucoup parce que je suis une gestionnaire. Chez Desjardins, Jardins, j'étais une gestionnaire, une gestionnaire de personnes et j'étais reconnue comme étant une gestionnaire qui a ses capacités-là, ses forces-là relationnelles et qui misait beaucoup sur ses équipes, sur les, les, les personnes avec qui je travaillais. Je, je donnais ma confiance, je faisais confiance et je donnais des ailes aux employés. Moi, j'aimais comment que Pascal, qu'est-ce qu'elle amenait aussi euh, à l'équipe. Donc, je me suis dit, ben, il me semble que je peux faire quelque chose euh, dans cette belle euh, gang-là. Puis le défi qu'on me donnait, le, mon titre, c'est « Chef culture et talent ». Puis le défi premier qu'on me donnait, c'est de dire « on est en croissance, mais on ne veut pas perdre notre culture ». Donc, c'était de, de pouvoir faire évoluer et garder ce côté-là de valeur très humaine qu'on veut noyau. garder, ce noyau-là, même si on va, on va croître. Là, je me dis « wow ». Moi, j'ai le défi là, de rendre le de, de bien-être des employés mentaux et physiques ici. Euh, j'ai fait « Wow, quel beau défi que j'ai, c'est d'eau aux femmes pour... pour, pour » Comment tu défi. mets ça en place alors? C'est un beau défi, puis chez Délégatus, les gens qui sont là, les avocats qui sont là, que je disais qu'il y a des entrepreneurs, puis une équipe administrative. Les entrepreneurs qui, qui entendent dire qu'on veut croire, ils veulent pas qu'on devienne le gros cabinet qu'ils ont quitté. Les ouais. parents qui sont là, puis ils ont raison, parce qu'ils sont venus chez Délégatus pour les valeurs de Délégatus. Donc, ils veulent pas qu'on qu perde ça. Bon. Puis c'est des petites petites choses qu'on fait, tu sais, à la fois c'est pas compliqué, hein? c'est de respecter l'humain qui qui il est, puis de l'entendre, puis de l'écouter, puis d'en prendre soin. C'est ça, dans le fond, hein, que, que garder notre culture humaine. c'est n'est pas comme dans le temps qu'on disait ben, « tu es, es un employé, tu pas un humain, tu agis comme un employé, et quand tu retournes chez vous, tu une autre personne. Maintenant, c'est la même personne qui est devant nous. » Donc, c'est juste de prendre soin de nos gens par des petits gestes, des petites choses. L'implication de l'équipe est drôlement importante aussi. Donc là on, là, on travaille ça énormément, énormément avec autant nos avocats que l'équipe. On a fait un atelier dernièrement. On dit le droit d'être heureux. Notre why, c'est notre droit d'être heureux. C'est le pourquoi, là, est, c'est celui-là, le droit d'être heureux. Ça veut dire quoi? On a travaillé avec nos avocats, avec nos employés. On a fait un atelier, puis on a dit, c'est quoi pour vous être heureux? Parce que on, on peut bien dire le droit d'être heureux, mais souvent on sait pas c'est quoi pour chacun d'eux. Mais parfois, on ne le définit pas. En fait, Des, on ne a... le définit pas. Là, on a pris le temps de vraiment s'asseoir avec, en groupe, de comprendre c'est... Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Et comment délégatus contribue à ce bonheur-là? Et comment, collectivement, on peut contribuer aussi à ça? Pour qu'on ne perde pas sa de vue. Fait que ça, c'est une première action qu'on a fait. Et quel est ton regard après? c'est tellement drôle parce que ce qui les unit, c'est tous, c'est tous des petites choses, hein, qui rendent les gens heureux, là. Mais c'est toute la même chose. C'est du temps avec la famille, la bonne bouffe, le bon vin. C'est tout ça qui les rend heureux. Donc, c'est comme, c'est pas compliqué. Les voyages. Puis de façon générale, c'était vraiment tout ça qui les on s'en compte que des fois, on a du mal à poser la question « qu'est-ce qui te rend heureux ?» parce oui. que finalement, peut-être qu'on n'ose pas poser la question, parce qu'on a peur de la réponse. Et finalement, en autorisant cet atelier-là... On a posé la question pour on a eu les vraies réponses. Puis, on contribue, nous comme employeur à ce bonheur-là, en leur donnant, oui, une certaine flexibilité, la confiance, la possibilité de faire du travail. Mais pour les avocats, les employés, c'est un peu différent parce que l'avocat, il à son compte. Puis l'avocat, est-ce qu'il se dit ben, « le modèle de délégatus me permet entièrement d'être heureux ?» parce qu'ils ont toute la liberté la flexibilité qu'ils ont. Puis, tandis que pour les employés, on a quand même une certaine flexibilité puis une liberté qu'on leur donne parce que le télétravail est permis, la flexibilité dans les heures d'arrivée aussi. Donc, il y a différentes choses qui font en sorte qu'ils qu peuvent le vivre pareil, ce bonheur-là, en, en étant chez délégatus. c'était simple, simple, simple. C'était vraiment, comme je dis, de la bonne bouffe, du temps en famille, mais de vivre leur passion, autant les employés que les avocats. C'était ça qui, qui rendait heureux. Et, Selon eux, tout ce que les délégatus mettait en place permettait ça. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est de dire, on se pose la question. Tu le dis tantôt, on se pose la question, on ne prend pas comme acquis. Puis le fait que je suis responsable de, faire, de garder notre culture, bien, ça vient mettre l'importance, notre culture est importante. Puis on ne fait pas comme si elle n'était pas là. Puis la de choses qu'on veut mettre en place, ne serait-ce que notre processus d'attraction de, de nos gens, de début jusqu'à l'arrivée de la personne, qu'est-ce qu'on met en place pour que notre culture puisse être transparente partout, partout, partout. c'est le volet humain qu'on dit, que qu on pense en dehors de la boîte, on n'est pas un cabinet d'avocats traditionnel. On aime ça être flyé un peu par avoir du fun, puis on pense en dehors de la boîte. Fait que nos pratiques doivent être comme ça aussi. Nos, nos communications doivent être un peu plus flyées aussi. C'est pas juste de être drap sérieux. On ne se prend pas au sérieux, on veut avoir du fun. T'sais. Donc, ça doit être présent partout, partout, partout dans nos, nos façons de faire chez Délégatus, au, euh, au niveau de, la, de notre culture. Oui. C'est tellement fort que on s'est dit cette année, ce doit d'être heureux-là, maintenant on l'affirme. Au début, en 2018, quand Pascal a failli la planification stratégique, c'est ressorti. Puis on a dit « on ne peut pas dire ça, le droit d'être heureux, peut pas sérieux ». Puis à fin de compte, on a dit « non, non, c'est ça, délégatus existe pour ça, on veut pratiquer notre droit, puis on veut être heureux ». C'est ça notre « why », on existe pour ça, fait qu'on on va le dire au effort. Et là, en 2020, ce qu'on s'est dit, on va une coche plus loin. On veut devenir des influenceurs du droit d'être heureux dans le monde des affaires. Pour dire aux gens, là, là, il faut vraiment qu'on prenne conscience que un employé heureux, c'est important. Il y a des études qui prouvent hein, qu'un employé heureux, il performe beaucoup plus. Il y a des études qui disent 12%, 15%, qui est plus performant, first. OK, ça, c'est la performance. On n'a pas le choix, dans les entreprises, qu'on doit vivre. Il y, y C'est un premier élément-là. Mais effectivement, que, on passe combien d'heures au travail? On en passe en tavernouche. Tu sais, c'est de 35 et plus. Là. Donc, je me dis, si tu pas heureux, tu n'es pas bien. Il faut que tu faut que aies du fun à venir travailler. C'est comme quand un terrain de jeu, comme un enfant, tu sais, un enfant qui joue, il ne va pas les heures passer. Il y a du plaisir. Mais au travail, c'est la même chose. Si tu pas heureux, qu'est-ce que tu fais? Tes journées vont être longues. Puis tu vas être amer, pis tu vas être massage. Puis tu seras pas bien. C'est tout ton environnement qui va le, le ressentir. Ce droit de heureux, il est important pour la productivité mais aussi pour le bien-être de la personne. Une personne heureuse, moi j'ai toujours ben quelqu'un qui est en mère qui voit les, qui est pas heureux, c'est bien plus malade évidemment au niveau de ta santé physique et psychologique. Donc si tu es heureux, mais ben, je pense que psychologiquement puis euh, physiquement ça paraît partout. Là, Finalement, entre santé et personnellement, c'est aussi pour la santé de l'entreprise. Oui, puis je te dirais principe. la santé de l'entreprise, oui, c'est important puis tu veux continuer à, à croître, pis à grandir. Si j'y vais un petit peu plus loin que ça, toute la, la santé d'une population, tu sais, si les gens sont heureux dans leur travail, tu, sais, tu, tu mets ça un peu plus large. Tu sais, c'est Oui, les entreprises, la santé des entreprises, mais la santé des gens de façon générale. Tu sais, il y a des taux de burn-out très très grands. Dans les, oui, les employés, les gestionnaires, tout ça, les taux de burn-out sont très très élevés aujourd'hui. Donc les, les gens sont pas en santé psychologiquement. Beaucoup beaucoup de détresse, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Au niveau des avocats, c'est très grand aussi. Fait que l'entreprise... C'est sûr qu'elle peu pas être en santé non plus. Là. Puis on veut les garder, nos employés, une pénurie d'emploi. L'employé est heureux, il va pouvoir rester, il n'y aura pas le goût de partir. Donc euh, ça, c'est bénéfique aussi pour, pour l'entreprise, de pouvoir garder nos gens s'ils si sont heureux et sont bien. Et là, tu disais, le, le fait de pouvoir s'adapter d'avoir son propre équilibre, peut-être aussi le fait d'être soi-même. Toi, tu as quand même de l'expérience. Est-ce euh, que tu trouvais que c'était difficile dans tes anciennes métiers de pouvoir être soi-même. Oui, effectivement. Quand es dans une grande, grande entreprise, t'as tout un même cadre, pis une façon de gérer qui est sensiblement la même. Pis quand, et quand t'as un côté comme moi qui est très, très relationnel et humain, c'est pas nécessairement tout le temps bien vu non plus. Fait que si je, je peux être moi-même, je je sens pas de jugement. Oui. T'sais, je suis qui je suis. Pis en même temps, ben, je pense que ça l'apporte. Je suis en, directement dans la culture et les valeurs de délégatus en étant qui je suis. Là. Quand t'es toi-même, ben moi je pense que premièrement t'es moins fatigué. <rire> tu joues pour un rôle, tu, oui. tu es qui tu es, puis t'es moins fatigué, puis t'es mieux, puis tu peux donner beaucoup plus à ton entreprise. Tu sais, dans nos valeurs, on, on a une valeur première qui est d'être d'égal à égal sans égaux. C'est drôle parce qu'il y a un employé l'autre fois, un nouvel employé dit « Est-ce que je dois l'appeler maître ?» Je dis « Non, tu peux l'appeler Paul, tu peux l'appeler Marc-André, tu, tu peux lui donner son nom. » Déjà, ça, on s'appelle par les prénoms. On s'appelle par les prénoms, il n'y a pas de, de il y a pas ça ici. Puis en même temps, quand, moi, j'ai toujours… Euh, L'organigramme que nous avons, c'est un rond. Puis il y a des, il y a des satellites l'entour du rond, puis c'est des bulles. Puis je me dis « S'il y a une bulle qui part, euh, la bulle des services administratifs, ben délégatus roule pas. Si la bulle de l'avocat part, délégatus roule pas. Si la présidente est pas là, fait que tous ces gens-là sont interdépendants. Puis je me dis, il y en a pas un qui est plus important que l'autre. On a tous besoin les uns des autres. On est un collectif. Puis c'est la force du collectif qui fait qui on est. En engageant, tu sais, c'est ça qu'on fait l'embauche des, des des gens. Autant les avocats, que les employés, on les choisit. Les les avocats. Quand il y a un avocat qui nous sollicite pour mettre travailler avec nous, on le fait rencontrer les autres avocats, il « fit », il « fit » pour tu Y a-t-il un « fit » dans la gang, dans, dans, avec nos valeurs Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Quand on, a, on engage un employé ou un avocat, l'avocat ne l'engage pas parce qu'il est entrepreneur, mais qu'il se joint au collectif, c'est les valeurs. S'il ne cadre pas dans les valeurs, ben il a beau avoir un immense portefeuille avec lui, mais on ne le prendra pas parce qu'il ne cadre pas dans les valeurs. Les valeurs humaines ne sont pas là. Tu, sais, tu peux venir d'un gros gros bureau d'avocat, puis tu es, es, es éduqué d'une façon, d'un gros bureau d'avocat, mais si pas grave à faire la transition vers qui on est, ben tu ne pourras pas rester avec nous, tu ne seras pas heureux. Des fois, ça va arriver qu'un employé va nous dire Bon, on, on, on dit qu'on a le droit d'être heureux, mais je ne suis pas sûre qu'on est là, là. Fait que là, ça nous a saisi quand on entend ça, tu sais. Donc, on, on, le fait de l'affirmer, ça nous ça nous pousse à tenir maintenir nos, nos engagements, nos promesses avec nos employés, avec nos avocats aussi, de le faire. Parce que, mais tac qu'on engage des gens, on le dit, comment ça se vit, on explique comment on vit notre vie ici, comment ça se passe, puis on l'explique à l'avocat, on l'explique à l'employé. Puis euh, ils savent dans quoi ils s'engagent. On est très, très transparents aux entrevues. Qu'est-ce que tu dis à l'entretien Je leur explique c'est quoi nos cinq valeurs. Qui... La première, c'est différent et fier de l'être. Évidemment, avec notre modèle d'affaires, on est différent. Et qu'on explique cette différence-là à lui très en détail. Notre deuxième valeur, c'est d'égal à égal sans égaux ni hiérarchie. Ça aussi, c'est important de l'expliquer. L'employée, une Juridique, elle est contente d'entendre ça. Elle fait comme, waouh, il n'y a pas d'égo. <rire> elle ne croit pas trop. Oui. Puis, euh, nos avocats aussi, tu sais, euh, quand on leur explique ça, on dit, on est des gars Un avocat ne. Vous ne voyez pas, je fais le signe, mais un avocat ne parle pas employé de haut. Tu sais, on est des gars On se parle euh, comme ça. On est des collègues, That's it. Après ça, on, on parle de la troisième valeur qui est dédiée à l'excellence. Pas parce qu'on a le droit d'être heureux, qu'on n'est pas dans la performance. Puis, donc, on veut toujours s'améliorer, on veut innover, on veut être à l'affût de tout qui se passe pour vraiment rester qui on est, puis être encore sur le marché. Puis il faut être, tu sais, on, on, on, on a une belle place sur le marché en ce moment. Puis on veut la garder, cette place-là. Mais il faut continuer à être agile, puis euh, être très innovateur, puis oser des choses qui sortent en dehors de la boîte, puis pas penser de façon très traditionnelle, mais plus un peu innovateur. Et l'autre, c'est drôlement équilibré, libre et heureux. ça, c'est un peu notre volet de... Ce droit d'être heureux, notre influenceur, le droit d'être heureux, tout ça, t'sais. on est équilibré. Hein? J'aime bien le drôlement équilibré. C'est tout notre volet, on se prend pas au sérieux. On a un équilibre euh, autant dans notre, notre vie personnelle que notre vie professionnelle, nos passions. Fait que ça, ça rentre tout dans ce volet-là de, de liberté, libre et heureux. L'avocat qui vient avec nous, c'est parce qu'il va chercher sa liberté. Il a besoin d'air et que ça, ça va, cette valeur-là est très, très importante. Puis déterminer à créer un impact dans la collectivité, mais ça, ça lit vraiment, on va aller, aller influencer le monde, là, puis avoir un impact au niveau de du oui, droit d'être heureux. aller impacter les universités qui sont en train de former nos jeunes avocats, puis leur dire euh, l'avocat de demain, là, il peut pratiquer comme on le pratique, puis c'est pas obligé de rentrer dans un moule d'avocats qu'il y avait anciennement. Mais anciennement, c'est encore ça. Mm. c'est d'avoir cet impact-là dans la collectivité, mais dans la collectivité juridique, mais du monde des affaires aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances reliées au, au métier d'avocat. Okay. Puis ils sont encore... Moi, je pense qu'il faut aller impacter les universités, dans un premier parce que c'est eux qui forment nos, nos avocats. Impacter, c'est vraiment un impact sur euh, ouais, le droit le d'être droit soi-même. Oui, ben, de pouvoir, exactement. De ne pas porter de masque de ne pas être dans la peur, parce que finalement, quand tu parlais de hiérarchie, on n'osait pas. On n'osait pas. pas. Puis la culture des avocats, là, tu, tu rentres comme avocat, là tu fais beaucoup d'heures, tu factures, t'es une star et tu deviens associé. Mais moi, je dis, dans ma croyance moi je me dis, peut-être pas tous les avocats qui veulent être associés, il y en a peut-être qui veulent pas être des associés. Puis pour être associé, c'est si tu veux, il faut que tu fasses des 2000 heures par année, pis tu factures peut-être une vie. Si c'est ça, ben, my God, j'aurais pas le goût d'être associé. <rire> yeah, Qu Qu'est-ce ça ressentent au fait. niveau des clients quand vous leur dit, euh, notre différence c'est le droit d'être heureux. Ça fait... Ça fait réagir comment? Ben pour l'instant, en... c'est assez nouveau qu'on en parle. Je vais dire très honnêtement, nos avocats ne sont pas à dire le droit d'être heureux. C'est plus dans leur façon de pratiquer leurs droits qui, qui transparaît. Il euh, y, y a des études qui, qui mentionnaient que les, les clients, sont, il euh, y a des gros pourcentages de clients qui sont très déçus parce que soit les délais ne sont pas respectés, les budgets ne sont pas respectés, ils ne sont pas capables à rejoindre leurs avocats. Mais nous, la promesse qu'on fait, c'est que ils ont, ils ont des offres de services. Il y a beaucoup moins d'infrastructures ici. Hein. Il n'y a pas des gros bureaux avec du marbre à payer. Là. Fait on peut, nos, nos, nos honoraires sont beaucoup plus nobles que certains honoraires de grands bureaux, puisqu'on a moins de, de, de, de choses à payer. Le coût est moindre. Les échéanciers sont toujours respectés. C'est dans ce sens-là que nous, le, le, le client, Voit l'impact. Le bonheur, c'est aussi d'avoir des bonnes relations. Effectivement. Ben, mais ça, ça, ça on, on y le vit parce qu'on a des clients que ça fait des années et ils demandent toujours à avoir des légatifs et la réputation est bonne la relation est bonne. Et comme je disais, c'est des gens qui n'ont pas aussi. Le, le client, ce qu'il veut, il veut que son avocat lui parle avec un langage d'affaires. Pas un langage d'avocat, de, de maître qui ne rien. Mais ça, on a des gens qui sont assez. Terre à terre, puis qui parle un langage à faire. puis L'avocat qui fait affaire avec ses clients-là depuis longtemps, mais il a connaît sa business, il est capable de parler le même langage que son client. Et c'est ça qu'il recherche le client, c'est ça qui qu vit avec, avec nos gens aussi. Puis l'avocat n'arrive pas à. Il ne fait pas venir son client dans les, comme je disais, les grands bureaux avec le marbre et tout ça. Il fait venir ici dans nos petits locaux, bien simples. Puis, ils sont authentiques d'être vrai, il n'y a pas de limite c'est beaucoup ça tu sais que nos avocats, les avocats qui sont avec nous, là, tu les regardes en réunion, ils sont pas tous pareils. Ils ont tous leurs différences, ils n'ont pas tout, la, le, tout le petit complet la petite cravate. Tu les vois en réunion, ils sont tous différents, ils ont toutes leurs couleurs, leur authenticité. là C'est ça qui fait la beauté, là, ils sont vrais. Ouais, une question que je me posais, c'est que souvent on, on invite euh, à être heureux. Mais est-ce qu'on a le droit d'être malheureux, des fois? Euh... Oui. Mais comment on l'autorise? C'est une excellente question. Si tantôt, je le disais, d'afficher que c'est le droit d'être heureux, c'est une grosse... C'est une... pas une obligation, mais ça vient nous donner un... un défi supplémentaire. Parce que quand on engage les employés, quand les avocats jouent à nous, on dit ça. Je vais y aller dans une phase où ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ont moins d'affaires. Mettons, l'avocat, il n'y a plus de clients, il n'est pas heureux, il vit toutes sortes de situations. Il existe toutes sortes de situations qui font que tu n'es pas heureux dans ta vie, là. Donc, comment on le gère? Comment? Puis ça va arriver. qu'il il faut juste, je pense que le fait qu'on est très humain, que ce côté-là est très humain, on est capable de le comprendre, Puis on ne mettra pas de pression non. Mais si ça arrive à nos employés, là, on a une double, on a une responsabilité de voir est-ce qu'ils est, ne sont pas heureux Est-ce qu'il y euh, a créé par nous Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider là-dedans aussi là? Si c'est les avocats, c'est euh, un autre père de manche, On les aide aussi quand c'est leur développement des affaires, ou, ou là, ils vont s'entraider entre eux autres. Tu vois que la force du collectif elle, elle est là à ce moment-là, tout dépend de ce qui vit évidemment. Là. Mais en même temps, pour, pour être sensible à ça, puis c'est là-dessus que je travaille de plus en plus, je veux que les gens apprennent à se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne seras pas sensible au bonheur ou au malheur de l'autre. Comment on apprend à se connaître? On fait différentes petites choses. On a des rencontres qui sont mensuelles. Il y a des gens qui assistent, soit physiques ou en ligne, mais ces rencontres-là, on essaie de varier les sujets, qu'il y ait des, des temps de discussion entre eux autres. On fait des cinq à 7 aussi, assez fréquemment. On en fait quelques-uns. On a toujours notre retraite annuelle que nous faisons pendant deux jours. On sort à l'extérieur. Tout le monde est là, les avocats, les employés. Puis on fait aussi des activités plus informelles, qu'on puisse apprendre à se connaître. Fait que partout, partout, on essaie de teinter ça. Tu sais, c'est comme l'atelier du droit d'être heureux, qu'on a fait dernièrement. Et là, euh, on est drôlement dans le personnel, Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie? Tu sais, ah ouais, tu fais ça? Toi, j'étais pas au courant, tu sais. On fait plein de petites choses. C'est ça, des petites actions comme ça, mais qui... Puis, il faut pas arrêter. C'est ça qu'il faut que je que je me donne comme mission de jamais arrêter de faire des petites actions qui vont permettre de se connaître de mieux en mieux pour être sensible à l'autre. Moi, je dis toujours être sensible à l'autre et pas juger l'autre. Quand on, ça, on, on connaît l'autre personne, on comprend pourquoi elle réagit de telle façon. Parce mmh. qu'on vient d'un petit aspect d'elle qu'on connaît on on juge pas. On dit « Ah oui, c'est vrai, je comprends. Tu sais, » C'est un peu plus C'est facile ça, de, ton... de pas se connaître quand t'es c'est une firme où c'est tous des entrepreneurs puis qui sont à l'extérieur. Ils travaillent pas ici au bureau, là. ils travaillent de chez eux, dans des bureaux parce qu'ils vont aller remplacer dans des grosses entreprises puis ils sont six mois, un an dans cette entreprise-là. Ils peuvent. Si, si on fait rien, ils peuvent pas se voir du tout de l'année. Mais c'est partout les activités qu'on fait. Le Noël des enfants, c'est super génial parce que ça permet de voir la personne sur un autre temps. C'est on veut faire de plus en plus des, des activités comme ça, soit avec la famille euh, deux trois par année, puis les activités juste entre nous pour vraiment apprendre à se connaître. Est-ce que toi, il y a une phrase qui t'inspire ou euh, une valeur, une vision? Moi, j'ai cette naïveté-là. Des fois, les gens me disent, des fois, toi maintenant, tu peux dire quasiment des choses à les choses qui se disent pas à des gens, la façon que tu le dis, c'est toujours bien accepté. Je me dis toujours, quand on est authentique puis on est vrai, puis on ne joue pas de game, tout se dit dans la vie. Puis quand tu es gentil avec la gentillesse, la bienveillance, je pense que tout se dit. Mais moi, ce que j'aurais le goût de dire, dans les dernières années, je pense que quand on apprend à se connaître et à travailler sur soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Parce que quand on se connaît bien, on est conscient de qui on est, on peut être plus conscient de l'autre. Puis ça, c est, c est, en théorie, on le dit beaucoup, mais dans la vraie vie, dans le là, moi je me dis d'avoir appris à me connaître, c'est le plus beau cadeau que je me suis et j'ai fait aux autres. Hein. Puis ça nous permet de moins juger les autres. Moi, j'ai souvent cette phrase-là dans la bouche de pas juger les autres. On ne sait jamais ce que les autres ont vécu. Puis apprendre à les connaître, ça nous permet de moins les juger. Fait que, moi, je me dis souvent ce que j'ai dit à mes employés ou aux gens avec qui je travaille, apprendre à connaître la personne. Puis ça va te permettre de, de, de mieux l'apprécier puis ça enlève souvent le jugement, puis ça fait qu'on vit plus en harmonie. C'est pas toujours beau qu'on n'est pas toujours dans un monde de licorne, non. mais quand c'est pas beau, tu comprends plus aux personnes. C'est la base de ma, toute ma vie, j'ai été comme ça, puis j'en suis encore plus conscient de comment ça m'aide dans ma vie, c'est le plus beau conseil que je pourrais que je donne aux gens, d'apprendre à se connaître, puis après ça, essayer d'aller connaître les autres. Puis ici, ce que j'aime, peu importe ce que je propose à Pascal, elle a toujours le goût d'embarquer. C'est une boîte, euh, puis des fois. Tout est... est possible. Tout est possible. Puis c'est tellement. C'est une petite entreprise. Donc on propose des choses, puis on s'en vient de pour pouvoir le mettre en application tout de suite. Quand j'ai si décidé de venir chez Délégatif, je me ouais, oui, c'est pas gros. Par mmh. en je me suis dit, ouais, mais tout ce que je vais faire, je vais voir tout de suite, là, ça marche, ça marche pas, tu sais, parce que j'ai j'en fais des erreurs et hey, c'est erreur, c'est erreur. Mais tu vois tout de suite ça marche, puis si ça marche, tu te dis « Ah yes, on continue, on va plus loin. » Donc, c'est ça qui est plaisant ici, puis on a parlé de simplicité tantôt. Mm. Puis, euh, je trouve que c'est important de partager ces petites choses-là. Puis, il y, un, il y a un élément qui est important, là, je l'ai parlé très rapidement tantôt, mais quand il arrive une nouvelle personne, j'ai des gazises, autant un avocat qu'un employé, on met en place tout un un accueil et une intégration là, pour que rapidement ils puissent vivre ce qu'on vit chez Délégatus, les, les valeurs puis qu'on puisse le partager pis qu de, qui deviennent un délégatusien rapidement. tu sais, Qui se bien, un ambassadeur qu'ils qui puisse, ce ne soit pas juste la théorie tout ça, mais qu'il qu le sente. Donc, on a vraiment plein, plein de choses qu'on met en place. Aussitôt que la personne a signé son contrat, il y a déjà un, euh, un envoi personnalisé qu'on lui souhaite la bienvenue de la part du comité de direction. C'est parti avec nos photos, puis on dit « Bienvenue ». On... Il y a un petit message très personnalisé qui part. Ça, c'est pour tout le monde. Après ça, il y a un plan d'intégration qui est fait pour chacune des personnes, qui est envoyé avant qu'elle arrive ici. Avec, euh, puis, souvent, on était été chercher sa photo, mais sa photo, c'est son plan d'intégration. C'est des petites choses. Puis, son plan d'intégration, il vient passer euh, quand c'est un avocat, il vient passer une journée avec nous ici. Il revient à l'occasion, durant son trois premiers mois aussi, pour parce que des fois, une journée, c'est passé pour toutes les formations qu'il a à Et l'employé, ben aussi, on tire un peu. Mais la journée, la première journée, souvent, il passe aussi du temps avec Pascal qui est la présidente, qu'elle elle leur raconte l'histoire de Delegatus. qu'ils comprennent bien c'est qui délégatus, et on lui donne toutes les orientations. C'est où on s'en va c'est quoi nos rêves, etc. Puis nos valeurs. Moi, je fais un bout avec la chacune des personnes. C'est quoi nos valeurs chez c'est quoi notre culture, qu'est-ce qu'on fait, toutes nos activités, puis qui euh, dans D2D. Donc, on passe du temps avec cette personne-là. Et ça dure à peu près trois mois, les, les, les rencontres. Et c'est là que la personne de la croissance, avec la personne des opérations qui forment tous nos outils technologiques, puis, donc, on prend du temps avec eux autres pour faire ça. C'est important pour nous. Donc, c'est tout un volet intégration. Puis il y a donc plein d'autres petites attentions qu'on fait quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Les employés ont, ont congé la journée de leur fête. Mais les avocats, ben là, sont entrepreneurs. Donc, ils choisissent s'ils veulent être ou pas. Mais il y a quand même des petites attentions, des vœux qui, sont, qui partent à l'ensemble de l'équipe. C'est les anniversaires, les horaires flexibles, le télétravail. C'est des petites choses. Mais tantôt, je parlais du 5 à 7. On a des 5 à 7 à toutes les saisons qui viennent ici. On a super, c'est tellement beau ici. Les gens viennent, puis là, on se fait un petit 5 à 7, on va s'acheter des petites choses. C'est tout simple. C'est pas le l'immense traiteur qui vient on s'achète des, des petites choses. On partage, puis on prend un verre on a du plaisir, puis on, on jase aussi. Puis tantôt, j'ai parlé de notre retraite annuelle aussi, qui est un moment très privilégié, puis qu'on puisse jaser, puis mieux se connaître. Là. Mais c'est d'essayer de te trouver ces des petites choses comme ça qui font en sorte un rituel. Quand il arrive une nouvelle, une, un nouvel employé, bien, le matin qui arrive, c'est le café croissant ici qui est noir, puis on, on, on, on gère ce qu'on apprend, mieux connaître la personne. Toute l'équipe est mobilisée. L'équipe est au courant qu'il arrive une nouvelle ressource. Qu'est-ce que tu as, que as le le fait d'être accueilli? Il euh, y a déjà des gens qui m'ont dit Mon tout, j'ai jamais été accueilli comme ça. En arrivant sur la télévision, c'est marqué Bienvenue Mathilde En arrivant, ce qu'ils voient, c'est leur nom sur la télé d'accueil qui leur dit Bienvenue J'ai déjà été à des places que Tari, t'es un nouveau, personne ne le sait. T'sais, t'sais. Là, tu fais déjà partie de la gang, le monde le sait. Mais on a des gens qui fêtent leur 10 ans avec nous. T'sais, habituellement, les avocats qui s'emmènent avec nous ne partent pas. Et effectivement, quand on est accueilli chez quelqu'un, on est très bien accueilli, on a envie de redonner davantage. Exact. Mais après ça, il faut que ça se poursuive. L'accueil oui. est trop important. C'est important, l'intégration de la personne, mais c'est après. C'est là, là qu'on veut travailler tout le « après ». Le développement de la personne, son implication dans les décisions. On veut que ça après. soit encore plus présent là, avec eux pour qu'ils sentent qu'ils euh, qu peuvent se développer, qu'il y a des possibilités euh, chez les gatues aussi. Ce qu'on fait aussi, c'est des, des entrevues. On est tout, en toute honnêteté, on leur décrit le poste, on leur dit qui on est. Parce que des fois, quand tu pars d'une grosse entreprise, tu es allé dans une petite entreprise. tu pas conscient, que es pas conscient de la différence qu'il va avoir, mais le plaisir qu'il peut avoir de faire grandir l'entreprise. Mais il faut que tu sois conscient de ça parce que Certains profils ne, ne fitent pas nécessairement là, dans ce genre d'entreprise-là aussi. Là. Est-ce que ce que, que tu es en train de me dire là depuis le début, c'est que finalement, le droit d'être haut, c'est simple? C'est très simple. Mais moi, je me dis toujours, c'est simple, c'est de prendre soin de nos gens. C'est de prendre soin l'un de l'autre, c'est d'être attentif à l'humain qu'on a devant nous. Qu'est-ce que notre personne a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin l'un d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entredire? On revient aux valeurs de base. On n'invente rien. Rien, rien. Quand tu m'as parlé du podcast, j'ai fait comme moi, que si je vais dire, il me semble qu'on fait pas si des grandes choses que ça, mais en même temps, c'est des choses qui touchent le cœur, qui touchent l'humain, qui touchent la personne. Mais regarde, à un moment donné, on s'en allait à la paix du travail, Je suis lancé au, au, au, à l'ensemble euh, des gens, « Ah, oh, prenez nous une photo d'un beau moment que vous avez vécu pendant votre long congé. » Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des photos, on l'a refait à Noël, puis au party de Noël, bien, on a affiché les, les photos euh, les photos de, de, de tous ces moments-là. Puis on a affiché les photos pendant notre party. Puis là, c'est des photos que tu as avec ta famille, de ton voyage, toutes sortes de choses. fait que là, tu sais, je parle de connaître la personne. Tu, tu la vois dans un autre environnement. c'est des petites choses comme ça, des fois, tu te dis, ah, oh, ben quand on se fout, je ne pensais pas que les gens seraient contents et qu'ils m'enverraient leurs photos comme ça. Puis, ils voient à la télé. Puis, euh... puis, tu sais, moi, je me dis, il y a ceux qui n'ont pas le goût de partager, moi, je trouve que c'est correct, c'est le, le choix, choix personnel. Puis, en même temps, ceux qui ont le goût de partager, ben ils le font. Et en même temps, les autres, quand ils voient, ils font comme Ah, oh, c'est génial, ah, t'es allé là, ah, c'est ton enfant, ah, c'est ton mari. Tu sais, c'est tout ça que ça crée. Ouais. Donc, vraiment, bah, peut-être, voilà, le bonheur ou le droit d'être heureux, c'est simple. C'est par des petites initiatives qui font ouais. la différence. Tout à fait. Et qui fait qu'on se sent important et on se sent humain. Belle conclusion. <rire> merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ton merci, temps. Merci, du... merci à vous pour votre écoute et surtout un grand merci à Manon Boisvert pour son partage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cabinet d'avocats Delegatus et leur objectif d'être des influenceurs du droit d'être heureux dans le monde des affaires, je vous invite à aller sur le site delegatus.ca. Merci à Surplace Media pour la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux partages sur le concept du bonheur au travail et pouvez nous retrouver sur Internet et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt